Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau sujet qui m'a été pas mal demandé, c'est-à-dire comment shooter une modèle. C'est un sujet qui est tellement vaste que on va s'intéresser plus particulièrement au shooting en extérieur, dans un milieu urbain. Donc aujourd'hui, la modèle du jour, c'est Marie. Salut Marie Salut ça va bien Ça va. Alors comment tu trouves Montréal Trop beau. Alors Marie, tu as déjà dû la voir dans mon feed Instagram ou Facebook, si tu me suis un petit peu. Euh, Marie, ça fait combien de temps que tu es modèle maintenant euh, Je dirais 3 ans à peu près, mais ma date, première séance date d'il y a 5 ans. Est-ce que tu es prêt pour le shooting du jour Prête. Bon bah vas-y, allez, on y va. Donc là, on va commencer. Est-ce que tu peux aller t'appuyer euh, contre un petit peu le grillage Voilà. Au niveau du regard, tu vas commencer par euh, ne pas regarder l'objectif. Voilà, tu vas pouvoir regarder ailleurs, t'intéresser au paysage qui est devant toi. Il ne faut pas hésiter à demander à la modèle si de se mettre dans un cadre. Pour un peu plus la mettre en valeur et se concentrer un petit peu plus sur le sujet. Pour ce qui est du regard, vous pouvez demander à la modèle pour la mettre un petit peu plus à l'aise de regarder d'abord le paysage autour d'elle et par la suite de fixer un petit peu l'objectif. Essayez de la conseiller pour le regard à adopter. Que ce soit un regard un petit peu serein, mystérieux, pensif, triste. Proposez-lui plusieurs facettes et vous voyez avec lesquelles on va être le plus à l'aise. Quelle est euh, l'expression avec laquelle tu es euh, la plus à l'aise en tant que modèle Euh.. Pas la joie. Ah pourquoi Une expression assez neutre, voire nostalgique, qui est super important, eh c'est d'établir un dialogue avec votre modèle. Ne pas être trop silencieux, sinon ça risque de générer un moment de malaise. Généralement, les modèles, je pense qu'elles aiment bien quand on communique avec elles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est la base de la photo, c'est pour ça que je voilà. fais N'hésitez pas à communiquer avec elles, à voir ce qu'elles aiment. N'hésite pas à alterner d'ailleurs. Plan américain, le plan que tu peux voir actuellement, et plan euh, portrait. Voilà, Ne pas toujours rester dans un seul mode. Et tu peux demander à ta modèle de faire des mouvements, de se mettre tout le temps en mouvement pour ne pas rester figé. C'est-à-dire, par exemple, moi, là, je demandais à Marie de faire comme si elle allait marcher un petit peu. Elle le fait un petit peu au ralenti, Comme si elle se baladait et elle va regarder un petit peu euh, tout autour d'elle. Ce que je vous demandais maintenant à Marie, c'est un petit peu avec le décor, ce qu'il y a autour d'elle, ce qui va créer un lien et donner une petite histoire à la photo. Ça va être un petit peu plus intéressant et il y aura une meilleure position à faire. Donc voilà, comme tu peux le voir, on a changé de vêtements et c'est un sujet sur lequel on va s'attarder tout de suite. Alors moi, ce que je prévois toujours dans la shooting, ce que j'essaie de demander à mes modèles, c'est d'avoir au moins deux tenues une tenue qu'elles choisissent complètement où elles ont carte blanche et une tenue où je souhaite qu'il y ait au moins une robe qui puisse de préférence voler comme tu peux voir. Et ce qui est chouette avec les robes volantes, c'est que ça va pouvoir créer de la dynamique et du mouvement dans tes photos. On va enchaîner sur les poses. Alors moi je vais te montrer les poses que j'aime bien faire à mes modèles. Ce qu'il est important de regarder, c'est de cerner les courbes de ta modèle et de les mettre en valeur. Pour ça, j'ai quelques tips à te donner. C'est parti Alors, la première pause que je vais proposer de faire à ma modèle, en fait, ça va être de mettre tout simplement une main sur sa hanche sur laquelle elle va s'appuyer, comme tu peux le voir. Et là, le petit croc que ça va créer, en fait, ça va affiner naturellement la taille. Voilà, c'est un conseil assez simple à utiliser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est demander à la modèle de jouer avec sa robe pour créer du mouvement, créer de la dynamique. Donc tout d'abord, elle va rester sur place et juste simplement jouer avec, la balancer, proposer de tourner, de regarder ailleurs, pas forcément à la caméra. On va donc voir ce qu'on peut faire avec les portraits et donc jouer avec le visage et les expressions. Ce qui est important pour les portraits, donc, soit vous faites des gros portraits rapprochés. Dans ce cas-là, il va falloir vraiment jouer sur l'expression de la modèle, la conseiller, la guider un petit peu sur l'expression que vous voulez. Si vous voulez qu'elle regarde la caméra, qu'elle regarde ailleurs, en haut, en bas, peu importe, voilà, vous lui demandez. Tu peux proposer également dans portrait à ta modèle pour intensifier le regard, l'expression du visage. Eh bien, ça va être qu'elle joue avec ses mains et son visage. Alors qu'elle positionne ses mains sur son visage, de différentes façons. Je lui propose par exemple qu'elle l'effleure autour de ses joues, de sa mâchoire, de ses yeux. Alors où va t on Eh bien on va au dernier spot où je vais t'expliquer quelques règles super importantes quand tu shootes une modèle. Et puis ensuite bah, je vais te laisser libre cours de faire les poses que tu veux parce que c'est aussi bien de laisser la modèle faire ce qu'elle a envie de faire si elle a besoin de conseils, elle te le demandera. On y va. Et voilà pour les petites règles à respecter quand tu shootes avec une modèle. Surtout si tu es un photographe homme, même si ça s'applique aux photographes femmes, si tu shootes une modèle avec qui tu n'es pas forcément ami, et très proche, ou que tu ne connais pas que tu vois pour la première fois, il est important de suivre ces petites règles. Donc la première, c'est toucher la modèle. Une règle qui est à respecter, c'est de lui demander son accord avant tout. C'est comme pour tout, si tu n'as pas son accord, tu ne la touches pas. Si tu as un chemisier, des mèches de cheveux comme ce que je fais depuis tout à l'heure à replacer, eh bien tu le demandes s'il est possible qu'elle le fasse d'abord elle-même, et si elle n'y arrive pas, tu lui demandes l'autorisation de le faire pour elle. Dans quel cas, elle sera plus facile et elle sera plus à l'aise. Et c'est très important parce que ça va la faire se sentir plus en sécurité avec toi. Et donc la séance se déroulera bien plus facilement et dans une meilleure humeur. Ça c'était une règle qui me paraissait vitale et très logique. Mais elle n'est pas pour tout le monde hélas, donc je me permettais de la remettre ici. Une autre règle, qui me semble aussi importante de respecter, c'est de toujours demander son avis à une modèle quand tu vas publier ses photos. Tu peux lui envoyer des petits fichiers JPEG de basse qualité ou une planche contact, et toujours avoir son accord. Que ce soit une collaboration, encore plus si c'est une cliente, respecter le choix de la modèle avec qui tu shoots, c'est quelque chose de très important, je pense. Puisque vous faites un projet à deux, vous êtes deux participants. Si c'est pas le cas, si c'est un shooting que tu veux faire toi tout seul, dans ce cas-là, tu mets cette règle dès le départ et tu vois si la modèle accepte On enchaîne aussi sur une petite astuce ne jamais faire de remarques sur le physique de ta modèle, elle est comme elle est. Si tu as décidé de la shooter, c'était pour ce qu'elle était, pour ses vêtements. Si tu veux qu'elle continue à être à l'aise, va toujours vers le positif. Mais il est très important que dans le dialogue, tu sois bienveillant. C'est quelque chose que certains aussi oublient et qu'il est important de faire. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'on puisse en discuter. Je tiens à remercier ma super modèle d'aujourd'hui qui est Marie. De rien. Voilà. Je te mets en lien d'ailleurs dans la description à son Instagram, va jeter un oeil, il y a de très très belles choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé la vidéo, je te dis à la prochaine. <musique> n'hésite pas à me faire des commentaires à moi. J'ai mon nez qui coule.